Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne like and share, conseils sympas. Abonnez-vous sur notre site internet et recevez votre guide plein de bons conseils santé gratuitement. Tous les détails en description de cette vidéo. Petit pouce en l'air et commentaire bienvenue. Merci à tous. Avant de commencer voici les 10 heureux gagnants du mois dernier qui choisiront entre des cartes Google Play, PlayStation Store ou iTunes. Bravo à tous ceux qui ont gagné. Pour participer au prochain tirage au sort il suffit d'être abonné à la chaîne. C'est parti Quels sont les avantages et les bienfaits de la tomate Elle a été découverte et ramenée en Europe par les conquistadors espagnols en 1519, et malgré que l'on en consomme presque chaque jour pour ses qualités gustatives, elle est pourtant assez méconnue pour ses qualités concernant la santé. Manger des tomates donne de l'énergie et de la vitalité, mais elle peut également améliorer notre santé générale, que ce soit cardiaque, Faire baisser le taux de mauvais cholestérol ou la prévention du durcissement des veines et des artères, la tomate est un allié redoutable. Dans cette vidéo nous allons aborder tous les bienfaits que peut nous apporter ce fruit, il tient une grande place dans la prévention de beaucoup de problèmes liés à la santé, il est même classé par de nombreuses personnes comme un super aliment. Préférez toujours les fruits et légumes bio. Quels sont les avantages et les bienfaits de la tomate En prévention contre le cancer. Ce fruit est très riche en lycopène ou translycopène, ce pigment naturel peut prévenir certains types de cancers, notamment le cancer du sein, les cancers du côlon et de la prostate. Ces avantages, par rapport au cancer, sont si importants que des personnes atteintes de l'un de ces cancers ont très bien réagi grâce à la consommation fréquente de ce fruit. Elle possède aussi des propriétés qui luttent contre le vieillissement et réduit chez la femme les risques d'ostéoropose. Quels sont les avantages et les bienfaits de la tomate? Essentiel pour la santé cardiovasculaire. En plus de prévenir les maladies cardiovasculaires, la tomate contribue à réduire le risque d'accidents vasculaires cérébraux. De très nombreuses études réalisées ont montré qu'en manger fréquemment réduit significativement le mauvais cholestérol, empêchant ainsi les artères de durcir. Un bon renfort pour le système immunitaire. La tomate apporte une bonne quantité de vitamine C, qui est primordial pour renforcer les fonctions du système immunitaire. En mangeant ces fruits, vous ressentez plus d'énergie et de vitalité. Un autre avantage important est qu'elle peut vous aider à perdre du poids. En effet, il est prouvé qu'elle possède la propriété de brûler les graisses dans le corps. Pour ces raisons, elle devrait toujours être présente dans l'alimentation journalière. Excellente pour lutter contre le diabète. Beaucoup d'experts en nutrition et diabète s'accordent à dire que manger des tomates en quantité suffisante pourrait modifier le comportement biochimique d'une personne, affirmant ainsi que les tomates peuvent supprimer chimiquement le diabète, ce qui pourrait être bénéfique à beaucoup de personnes dans le monde, étant donné que le diabète est une maladie de plus en plus répandue. Voici d'autres avantages et bienfaits de la tomate à connaître. En plus des bénéfices déjà cités auparavant, il y a également de nombreux autres avantages que nous ne devons pas oublier. Nous devrions donc savoir aussi que la tomate est bonne pour Contrôler et améliorer l'hypertension Renforcer les os Améliorer la vue Prévenir les infections des voies urinaires Améliorer la santé intestinale Prendre soin des dents, de la peau et des cheveux Améliorer la fertilité chez les hommes la tomate, un fruit aux nombreuses fonctions. Pour toute la famille, ce super aliment est vraiment très utile, car très bénéfique à la santé du corps. En plus la tomate peut être cuisinée dans d'innombrables plats, aussi bien dans les pâtes, que dans une soupe ou dans les salades pour l'été, mais également cuite ou crue. On peut également en faire des jus purs ou en la mariant avec nos fruits préférés. Ce fruit peut être considéré comme le super-aliment que nous devrions tous consommer chaque jour. Nous devrions les utiliser dans diverses recettes et les ajouter sans modération à tous les petits plats que nous cuisinons, Préférez toutefois les tomates bio. Pour que les tout-petits et les enfants en mangent sans problème, elles peuvent facilement s'ajouter à des jus de fruits, si vous préparez un verre de jus de mangue, vous pouvez y ajouter une tomate ou un peu de jus de tomate, sachant que vous leur donnez un super aliment très bon, sain et nutritif sans qu'ils ne s'en rendent compte. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous sur notre site internet et recevez votre guide plein de bons conseils santé gratuitement. Tous les détails en description de cette vidéo. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur la page Facebook